Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer mes chers fans de Je communique civile, je vous présente euh, Agir et communiquer en classe numéro 2 Je vous présente euh, des expressions vraiment fréquentes euh, qu'on peut utiliser euh, dans les situations de communication euh, variées alors, je vous offre ces expressions utiles pour vous pour communiquer bien en classe. On dit tout simplement, on va à la bibliothèque. C'est pour proposer quelque chose. On va à la bibliothèque. Nous allons à la bibliothèque. Qu'est-ce que vous dites Est-ce que vous êtes d'accord On va tous à la bibliothèque. Oui, pourquoi pas Bonne idée Regardez ici pourquoi pas bonne idée c'est pour accepter nous pour ne pas accepter on dit tout simplement euh, impossible juste travail je n'ai pas eu le temps je suis pas une machine on se réunit chez toi pour le travail c'est la même chose c'est pour proposer une pour proposer une action proposer de faire une action d'accord mais si vous parlez je vous sépare si je vous si vous parlez je vous sépare sur deux conditions parce que si plus présent plus présent c'est quelque chose qui est réel si vous parlez je vous sépare si vous parlez, je vous sépare c'est fini si plus présent plus présent égale une chose qui est réelle une condition vraiment réelle alors, lorsque tu as fait une petite faute, on dit « Je me suis trompé, monsieur, ce sera donc la dernière fois. » Pour donner l'excuse, on dit « Je suis allé chez le médecin. » Et le prof, t'en moque de toi, on dit « Quelle va être l'excuse d'aujourd'hui hein? Est-ce que tu vas mentir, comme d'habitude Non ?»« Monsieur, il a écrit sur mon livre. » Je n'ai pas fait les exercices parce que tout simplement je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris alors je n'ai pas fait les exercices. Impossible du travail. On a déjà parlé de ça. Bonne idée. On a déjà vu ça. Alors pour une action future on dit lundi je serai absent ou absente. Je dois aller chez, chez le dentiste. Pourquoi on ne fait pas une bataille navale C'est pour ceux que j'ai proposé une action. D'accord, mais apporte-moi un mot d'excuse. Ce n'est pas vrai, c'est un menteur, c'est une menteuse. Par exemple, lorsqu'on parle fille. Infu... Vous avez corrigé les examens. Tu m'attends à la sortie Alors, c'est une sorte de suggestion. C'est une sorte de proposition. Tu m'attends à la sortie est-ce que vous avez corrigé les examens Attention, le prof nous regarde. Nous regarde. C'est le prof qui nous regarde. Je n'ai pas eu le temps. Je ne suis pas une machine. Lorsqu'on refuse, par exemple, une, un offre, je peux m'asseoir à côté de Paul. C'est une sorte de suggestion, proposition. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. C'est pour consoler quelqu'un, par exemple, parce qu'elle a un problème. On dit « Tu n'es pas le seul à ce problème. Tu n'es pas la seule à ce problème. » C'est fréquent. Alors, je viens de vous présenter quelques expressions utiles. C'est communiquer en classe numéro 2. Voilà. Alors, attendez encore voir de nouveautés sur notre chaîne du Communic TV. C'est avec vous, M. Joseph Dalel. Qui vient de vous présenter une vidéo vraiment très intéressante pour vous. N'oublie pas de cliquer sur like, c'est le bouton like et aussi euh, la cloche pour recevoir toujours de nouveautés sur notre chaîne. Merci de votre fidélité et à la prochaine.